Et salut tout le monde, c'est Luthor. Bah déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Grosse actu en ce moment. Et j'ai la chance et peut-être le privilège de recevoir avec moi euh, Tao. Comment ça va, Tao Ça va, ça va, Luthor. Alors, Tao, pour le présenter, alors toi, tu es journaliste, bien évidemment. Ouais. Et tu as été invité par euh, Konami UK euh, pour tester la V1. C'est ça, l'AV1 la euh, qui a été présenté euh, en exclu à Londres. Euh, donc, il n'y avait que des journalistes qui étaient présents d'ailleurs. Trois Français. Euh, si mes, si mes oui. sources il y a trois autres. Français, c'est ça. Il ouais. euh, y avait moi, il y avait Nanix et, et Lorelie. Exactement. Euh, petite particularité, c'est que toi, tu es le seul à avoir oui. testé l'AV1 et la version de Londres, les gars, où je me fais encore charrier, tu le sais. Je me fais <rire> Vous vous rappelez, il était là, il était dans cette vidéo, donc on eh va oui. en parler dans cette vidéo. Et donc, euh, c'est un privilège parce que c'est un des seuls au monde à avoir testé ces trois versions. Et ça, c'est quand même quelque chose, euh, Monsieur Tao. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Ah c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Après, euh, on peut comprendre pour la, la version qu'on a testé à Londres, la toute première, euh, pour le coup, qui était dans les locaux de, de Konami, euh, bah, il, il, y a pas, il y a beaucoup d'influenceurs et de journalistes qui se sont dit bah, ça vaut peut-être pas le coup d'aller le voir parce que c'était assez court et ouais. les contraintes je sais pas si tu te rappelles c'était assez euh, sévère euh, à l'époque euh, donc ouais on n'était pas beaucoup et vu que là ils ont ouvert qu'à la presse bah, on était encore euh, on était encore moins mais c'est bien de voir euh, ouais. le... <rire> j'ai plutôt faire le, ouais, ça, la courbe en V. Alors, ouais, euh, pour rappeler les gars, en fait, la vidéo va être un petit peu longue, mais je pense qu'elle va être très intéressante. Je vais replanter un petit peu le décor. Nous, quand on était allés tous les deux du coup, à Londres, la première fois, on avait le droit de tester le jeu que 3 heures. C'est ça, hein, c'était 3 heures. Ça, Là, c'est complètement… Et c'était dans les locaux directs de Konami UK. Là, oui. si je dis pas de bêtises et si mes sources sont exactes encore une fois… Euh, vous avez été euh, la veille, ils vous ont payé un bel hôtel, j'ai vu. Euh, ouais. Beau petit restaurant. C'était pas dans les locaux de Konami UK Non, c'était euh, dans une brasserie euh, dans la même ville que la Windsor. dernière fois donc Windsor euh, à côté de Londres euh, mais oui on n'était pas dans les locaux de Konami UK c'était dans une petite brasserie ils avaient fait les, les choses bien avec une petite euh, moquette style euh, stade ouais, euh, pelouse euh, euh, ouais des tonneaux pour cet aspect brasserie et puis ouais c'était un peu à la bonne franquette quoi et du coup le temps là le temps était beaucoup plus long t'as pu tester combien de temps euh, entre 4 et 5 heures euh, je dirais ouais. 4h30 4h45 je pense c'est quand même euh, euh, pas pareil hein, entre 3 heures ah et, non, non. et 5 heures et et dernière chose tu avais le droit cette fois ci de capturer et c'est ça c'est très très euh, intéressant parce que là ils pourront pas dire que c'était pas la version euh, qui va sortir jeudi oui. comme ils nous ont fait la première fois hein, tu es, es d'accord avec moi c'est ça il y a pas mal de captures euh, qui ont popé alors euh, nous on l'a eu dans un format un peu différent donc on a du compte convertir avec euh, Nanix et Lorelli. donc euh, forcément ce qu'on retranscrit euh, c'est pas du 60 fps mais la version qu'on a testé euh, je le confirme c'était bien du 60 fps ah. euh, et euh, oui c'était euh, pas exactement du 60 fps je crois que quand j'ai mis dans mon logiciel de montage tout à l'heure euh, c'était du sac 5894 euh, ouais, je crois c'est un format euh, ouais c'est ouais, ça c'est ça euh, dernière petite chose pour du coup bah, tout, euh, tout, euh, tout encadrer. Hein. Et du coup, euh, toi, tu as fait un travail euh, après, c'est-à-dire que tu as comparé ouais. la version 0.9, enfin 0.0.9. 0.9, ouais. Attention, la 0.9 qui est actuellement là, voilà. sur, euh, disponible. Donc, il faut, il faut rappeler qu'il y a eu un petit correctif qui a été ajouté par rapport à la sortie, qui, la toute première sortie euh, en septembre. Euh, donc, oui. c'est pas la version 0.9 du tout début, c'est la version 0.9 actuelle. Donc, euh, et qu oui. quand vous allez voir, vous allez, parce que j'en ai vu encore aujourd'hui déjà, et je pense qu'on va en voir beaucoup, des petits comparatifs. Je vais vous mettre à l'image ce qu'a qu fait ce monsieur comme travail. Euh, c'est qui lui pique ce travail. C'est lui qui l'a fait parce que j'ai déjà vu des mecs qui reprennent et qui mettent leur logo. Donc, voilà. De quoi sur, sur, sur quoi Sur ce euh, que j'avais mis ah ouais Ah ouais, Sur Twitter, oh il y a, là là. Je crois que c'est un, un Twitter italien ou espagnol euh, qui a repris qui a mis son logo en gros, tu sais, en transparence en plein milieu. <rire> J'ai dit, le okay, gars, il n'est pas chier. Ah, je... Et Écoute, p... j'aurais dû mettre des watermarks. Après, bon, ça ne me, ça me dérange pas trop. Non, mais bon, euh, c'est ce... par principe, tu vois. Oui, pas... ça tout va. Tout cas, ça va, oui, par principe. C'est très intéressant. Et donc, à... c'était à midi, la fin de l'embargo. Euh, on a vu du coup euh, déjà des vidéos euh, de, du gameplay, notamment euh, on a vu euh, de plusieurs pays différents. Et euh, pour euh, mettre en garde euh, les, les personnes qui regardent cette vidéo, je pense qu'il y parmi une, il y en a une qui est fake. Je pense qu'il y en a une qui n'est pas du 1.0 parce qu'elle ne ah. ressemble pas du tout au reste que j'ai vu. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu de capture de Tao ou de Nanix ou, ou, ou de la troisième personne. Donc, euh, je ne peux pas assurer, mais je pense qu'il y en a une des trois qui est fausse. Donc, quand vous regardez des vidéos, assurez-vous de savoir d'où elles viennent, euh, si ça vient de Nanix ou par exemple de Tao, vous savez que c'est du 100% sûr et que ce n'est pas du fake parce que c'est facile de marquer, il football 1.0, moi je peux le faire alors qu'en fait je l'ai pris de ma, ma PS5. Tu vois. Donc, euh, bah, euh... Sur, le, sur le site justement, j'ai ajouté aujourd'hui une, une vidéo euh, du match entre la Juve et le Barça. Euh, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Ok, bah, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui intéresse euh, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire… Euh, le gameplay, parce qu'en fait, euh, oui, on redit, y y il tu t'avais que du gameplay. C'est-à-dire qu'ils vous ont pas présenté oui. le nouveau mode Creative Team, qui s'appelle maintenant Dream Team, euh, et euh, pas, de, ils, vous ont, ils vous ont dit, euh, si je dis pas de bêtises, qu'ils qui parleraient que du gameplay, ils ne parleraient pas du contenu. C'est bien ça. C'est ça, petite déception du press tour, euh, le fait qu'on ait pu juste tester le gameplay. Alors pourtant, sur le menu, on avait euh, les petits logos euh, Dream Team, euh game plan etc ah oui. mais on pouvait pas y accéder donc euh, on ouvre le truc on voit ça on fait oh punaise euh, on va direct dessus et on peut pas l'ouvrir donc c'est dommage ils ont survolé en plus tout ce qui était contenu avant la avant qu'on puisse jouer au jeu euh, donc c'est la petite déception on est encore totalement dans le flou pour ouais. ce qui est du, du contenu euh, j'ai pas envie enfin je pense que pour moi c'est un point négatif c'est un point négatif bah, oui. euh, et parce qu'on n'est pas rassuré là dessus après est-ce qu'ils font pas la stratégie inverse de la dernière fois à Londres c'est-à-dire nous montrer très peu pour qu'on soit surpris euh, positivement à la sortie ouais. voilà mais ça reste quand même, on aurait aimé en voir plus quoi, Évidemment. parce que là juste du gameplay, on restait un peu sur notre fin. En plus, c'était les neuf équipes, on pouvait jouer qu'avec les neuf équipes qui ouais. sont actuellement présentes dans le jeu. Après pour connaître Konami et avoir fait plein, pas mal d'avant-premières etc, de bêta, d'alpha, alors, c'est ce qu'ils font en fait. Moi, j'étais allé à l'E3, ils te présentent le gameplay. Il ne faut pas parler du contenu. Le contenu, c'est présenté après. Bon, là, la sortie, c'est dans une semaine. Donc, il reste quand même peu de temps, tu vois. Mais, euh, oui. mais voilà. Euh, déjà, hein, peut-être un, un avis général pour euh, mettre euh, la température sur cette vidéo. Par rapport à ce que tu as testé à Londres, par rapport à ce que tu as testé à la sortie et ce que tu as testé là, bon, tu as eu ton d'articles, bien sûr, mais du coup, je, tu as un peu de paraphrasé. En oui. général, est-ce que tu trouves que c'est quand même mieux? Ou euh, finalement, non, t'es déçu, c'est dans la continuité J'ai envie de dire, on le disait avec Nanix et Lorelli c'était la version qui aurait dû sortir au début. Ouais. Euh, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a testé à Londres, euh, bien plus que la version qui a été sortie en septembre, qui était vraiment truffée de bugs, ouais. euh, qui était très lourde, qui est toujours assez lourde, euh, les... Le jeu est pas super euh, rapide, un peu moins prenant. On a un peu trop de temps de faire les choses. Euh, là, euh, j'ai trouvé les sensations qu'on avait connues à Londres, c'est-à-dire un jeu euh, un peu plus, un peu plus rapide, euh, un peu plus prenant. Euh, ouais. Franchement, j'ai vraiment kiffé faire dynamique. des matchs contre, contre, ouais, dynamique. J'ai vraiment kiffé faire des matchs contre Nanix euh, et l'Aurélie. On s'est fait un petit tournoi. Victoire de Nanix. Ah, <rire> mais, écoute, euh, mais ouais, c'était vraiment c'était vraiment sympa. Euh, donc, sur le gameplay, euh, si je dois donner un avis très bref, euh, rassurez. Rassurez. Ah. Euh, par contre, il euh, y a encore des choses euh, qui me chafouinent un peu. Il euh, y a encore un peu trop d'inertie euh, chez les joueurs. Euh, C'est encore un poil euh, trop lent et certains gestes un peu trop prévisibles, surtout ouais. quand tu joues contre l'IA. Et il y a certains euh, gestes parasites qui... qui... Qu auraient pu qu'ils auraient pu éviter euh, par exemple quand un quand un joueur contre une passe même si elle est molle tu vois euh, ouais. il la contre euh, entre ses jambes euh, il est totalement déséquilibré et en fait il peut pas se relever il est battu ah oui, euh, alors que même temps si il est, est sur molle. le ballon ouais c'est ça ah. même si elle est molle euh, pareil euh, même si tu joues euh, humain contre humain ou humain contre ia et que tu as un joueur adverse qui fait une feinte de frappe T'as beau savoir qu'il fait la feinte de frappe, ton joueur, il, a, il, fait, il peut faire l'animation euh, d'être pris dans le, la feinte et du coup euh, il est battu. Alors même, même si tu sais ouais. que le joueur fait une feinte, pour moi c'est quand même un problème ça. Des feintes de frappe, certes ajustées parce qu'ils ont remis le carré-croix. Carré et d'ailleurs dans mon article, un, un, comment dire, un lecteur bienveillant me l'a fait remarquer, il avait raison, euh, j'avais dit qu'avant c'était euh, R1 carré. Euh, mais j'avais inversé le, les touches, mais bon, ils avaient changé, euh, ils avaient ah changé enfin, le, les C'était bien Eric Oui, mais l'ordre, c'était pas carré R1 euh, Ah oui, ouais, R1. Enfin, oui ouais, enfin, là, oui, c'est oui, vraiment voilà. du détail. Oui, voilà, hein. voilà. On parle des euh, touches, on parle pas de l'ordre. Oui, Quand on dit carré-croix, oui, oui, il, oui. il faut être précis, C'est vrai, Écoute, je, vrai. voilà, je mets les, les points sur mais les, tu les sais, i. Tu sais, moi, je <rire> sais parce que pour moi, euh, mais je sais, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un symbole de PES, ce carré-croix, tu vois Carré croix, bah, oui. depuis le début des PS, c'est carré croix. Moi, qu'ils enlèvent ça, euh, j'ai toujours pas compris. Donc, je suis content. C'est vrai que, que ça fait un peu, un peu débat. Surtout que certains ont, euh, qui ont eu la patience de pas mal jouer sur eFootball 2022, ont pris l'habitude. Oui, et et et et donc, ils vont devoir se réhabituer. Il y en a qui euh... trouvent des, des, des avantages. Ouais. Par exemple, tu peux enchaîner avec l'enroulé. Mais ça, je, tu vois ça, je, je conteste pas ce côté-là. Ouais. Mais pour moi, c'est un symbole. Et des symboles, c'est important dans l'âme, dans, dans l'âme d'un joueur, dans tu vois, dans, dans l'affectif d'un joueur qui joue à DPS depuis des années. Euh, bah écoute, déjà, clair. bon, c'est déjà plutôt pas mal ce que tu nous as dit. Je te propose ouais. qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet et ouais. bah, je vais tout simplement m'appuyer sur ce que Konami a publié sur son site, tu vois, euh, où ils nous ont... Ouais. Euh, moi, je vais pas te mentir, ils m'ont presque hypé parce que je trouve que ce qu'ils m'annoncent là, Bah ça me plaît, tu vois. Donc, euh, le retour de la demande du pressing, ça veut dire que tu peux appeler un deuxième joueur pour oui. défendre, euh, alors que étais obligé de défendre qu'un joueur. Moi, je suis très content par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en as pensé dans les faits eh ben, dans les faits, euh, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vrai, les, cette commande-là, euh, avant, on se rappelle, c'était, c'était carré, si je dis pas de bêtises, oui. sur les anciens. Ah, PS. ça a changé. Oui, c'est, R1, maintenant. Ah, okay. euh, c'est, franchement, ça choque pas trop. Ça, ça, ça, ça, ça c'est pas, pas trop toi. dérangeant. Ouais. Euh, t'as le, le, joueur qui, le deuxième joueur qui vient presser, euh, et t'as juste à, Appuyer une fois et le joueur il va faire son pressing sans s'arrêter et il faut réappuyer pour euh, désactiver. Donc ça c'est un peu particulier. Okay. Euh, mais il faut prendre le coup de main et en vrai, ça je suis globalement, j'étais globalement plutôt satisfait. C'est une cité, commande quoi. que j'utilisais. Ouais, non, non, non, c'est pas cheaté parce que euh, si le joueur adverse il arrive à bien anticiper, s'il il, il voit qu'il y a le pressing à deux et qu'il arrive à renverser rapidement, bah, ça peut faire un décalage. Mmh. Donc non, non, cette, cette feature-là, elle est elle a été vraiment bien amenée. Euh, en plus, tu as le petit logo euh, euh, contextuel sous le joueur avec des flèches euh, qui montrent euh, qui fait le pressing, euh, qui est le deuxième joueur qui presse. Non, plutôt satisfait sur, euh, sur cette commande euh, parce que je l'ai utilisé beaucoup. C'est ouais. pas un. Euh, pas un gadget. Euh, et, et pas tout le temps. Et pas tout le temps. Donc c'est ni un gadget, ni quelque chose qui est totalement euh, cheaté. Quoi. Par rapport à ce qu'on avait eu à la version de Londres, où là on défendait que en 1v1, là tu préfères comme ça euh, Oui, oui, oui. Globe, ça ajoute un peu plus de variété au jeu. Euh, surtout contre un humain. Ouais. Euh, et en soi, non non c'est vraiment quelque chose, euh, le pressing du deuxième joueur, pour moi, sur ce qui a été fait sur la version 1.0, euh, je pense qu'on est parti euh, sur une réussite. Ah, intéressant. Dur. Alors du coup, c'est intéressant parce que tu dis que c'est R1, mais alors carré, ça sert à quoi maintenant Un tacle, enfin, euh, oui, c'est ça, un tacle debout euh, assez à Ok, donc euh, ouais, en fait, ça amène de la variété, donc euh, c'est mmh. vrai que du coup, tu as encore plus de façons de défendre. C'est intéressant. Euh, il nous parle d'une nouveauté aussi, c'est le contact à l'épaule. Donc, tu peux mettre des coups ouais. physiques. Donc, ça, c'est quoi C'est L2 oui, oui, c'est ça. C'est L2 que tu sois en attaque ou en défense. Euh, ça aussi, je l'ai utilisé quelques fois, un peu moins que le pressing du deuxième joueur. Ouais. Euh, mais en soi, oui, ça c'est plutôt plutôt bien fait. On retrouve euh, euh, un vrai que, On retrouve un peu ce qui se qui se fait du côté euh, d'ESport euh, de ce point de vue-là. Peut-être Et... un peu plus assisté sur euh, sur eFootball, c'est-à-dire que on voit vraiment le joueur qui, qui est devant. Euh, on le voit s'intercaler entre le, le joueur et le ballon. Okay. Euh, donc voilà, un peu plus, un peu plus assisté, mais euh, mais pourquoi pas C'est pas quelque chose qui m'a déplu, c'est pas non plus quelque chose qui m'a fait sauter au plafond. Ouais. mais pourquoi pas Et ça provoque pas de bug parce que on se rappelle que le L2 sur la version qui est sortie, ah c'était euh, la, la folie. Eh ben, on, on va revenir sur ce L2, on va revenir sur ce L2. Alors autant sur les coups d'épaule euh, et sur euh, le joueur qui s'interpose avec L2 pas trop, euh, par contre le pressing euh, fort avec L2, autant ils l'ont bien calibré euh, face à l'IA, parce que ouais. j ai, j ai, généralement, enfin souvent quand je jouais à eFootball football 2022 euh, et que je jouais contre l'IA, euh, des fois l'IA il, il était complètement euh, inconscient, il se faisait prendre le ballon euh, dernier défenseur euh, ouais. devant le gardien tellement le, la commande était cheatée. Euh là ils ont un peu corrigé ça surtout au niveau de l'IA, ouais. euh, mais ça reste toujours euh, une arme euh, redoutable. Alors vu que tu as l'ajout du pressing du deuxième joueur, euh, ça te pousse moins à l'utiliser. Euh, parce qu'on se rappelle, si ça n'a pas changé, si tu utilises euh, L2 pleine, pleine balle pour récupérer la balle et que l'autre il te fait un petit crochet ou un petit U2, euh, bah, ton joueur il est totalement battu et il aura du mal à re revenir. Ça, ça ne bouge pas. Mais il y a encore eu quelques petits soucis de collision euh, que j'ai pu voir sur, euh, sur mes phases de test, surtout quand tu utilises ce l 2 Alors quand tu dis des petits soucis, c'est des petits soucis ou c'est des dingueries comme à la sortie du jeu, parce qu'à la sortie du jeu, tu te rappelles les bras dans tous les sens, les joueurs qui se qui, qui qui fusionnaient, c'était vraiment la folie. Alors peut-être un peu moins, euh, mais vu que j'ai fait beaucoup beaucoup de matchs, euh, ça m'est arrivé euh, une fois sur euh, sur certains matchs de, de faire une dinguerie style euh, je le je fais le pressing et le joueur est propulsé à 3 mètres euh, ah. de manière abusée, euh, donc les dingueries peuvent se... Peuvent se provoquer euh, malheureusement euh, c'est un peu plus quand c'est il y a de la densité de joueurs ouais. que c'est au milieu de terrain euh, moins quand c'est du tu sais du un contraint lié contre latéral ça, oui. ça arrive moins mais quand il y a de la densité enfin, de bouillon, euh, oui, des dingueries des dingueries peuvent se produire ça peut faire le plus frustrant c'est quand tu fais ce pressing ça fait un coup de billard avec tous les joueurs qui sont autour au milieu de terrain et qu'au final ça donne une action à l'attaquant ouais, adverse ouais. et que et comme je l'ai dit tout à l'heure, certains joueurs, quand ils veulent anticiper un ballon et qu'ils le loupent, mais qu'ils le touchent, eh ben, ils se retrouvent totalement battus et ça donne des faces in face improbables. Donc euh, je pense que le L2 est encore à, à calibrer ah, euh, euh, à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal à maîtriser ce, cet oui. Unreal. Hein, parce que je vous rappelle, ouais. euh, vous le savez tous, mais euh, euh, on, on part d'un Fox Engine et on arrive, c'est la première année, le premier jeu développé ce Unreal Engine 4 j'ai l'impression qu'ils ouais. ont vraiment du mal Et la preuve à le maîtriser Parce que voilà des bugs Ok bon ça c'est pas super rassurant Mais au moins voilà au moins euh, c'est honnête Après alors il y a un truc Que nous on avait à la version de Londres Qui est après qui était pas dans la version qui est sortie Et qui est de retour Et que moi j'avais beaucoup aimé J'avais pas compris pourquoi ils l'ont pas mis C'est passe puissante et frappe puissante Trappeur, ouais. Ça nous avait déjà plu à l'époque Alors euh, du coup ça a changé C'est toujours bien Euh oui, alors je t'avoue que j'ai pas non plus super utilisé la la feature surtout les premiers matchs parce que c'était phase de test et que tu testes tout. j'ai pas trouvé ça indispensable dans le jeu. Nanix l'utilisait beaucoup et au final et au final il nous Ouais, et au final, il nous a, non, mais au final, il nous a torché sur le tournoi, donc j'ai envie ah, de dire, euh... <rire> <indispensable. rire> peut-être que c'était, peut-être que c'était une, bo une bonne idée de l'utiliser quelquefois. Euh, passe puissante, euh, franchement, euh, avec la version qui est actuellement euh, dispo, euh, sans les passes puissantes, euh, c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant. Euh... Ouais, c'est ça. C'est. Même quand tu mets de la puissance, bah, tu perds en précision. Donc, si ça se trouve, tu passes à un joueur que tu ne voulais pas forcément. Ouais. Euh, là, cet ajout des, des passes puissantes est vraiment pas mal, surtout pour tout ce qui est transversal ou euh, longue balle euh, devant euh, du latéral vers, vers l'ailier. Ça, ça, ça peut être pas mal. J'ai beaucoup aimé euh, les effets que ça donnait quand tu. Parce que tu peux aussi utiliser, utiliser ça sur, euh, sur les, les longues passes. Donc, euh, ouais. tu quand tu veux faire une transversale, typiquement. Tu oui, peux et utiliser ça est un, un un effet plutôt plutôt sympathique. Alors ce que euh, les joueurs euh, qui ont testé FIFA redoutent, c'est que ce soit trop cheaté parce que c'est vrai que les passes puissantes sur FIFA c'est c'est euh, ping pong quoi, c'est bah ba Mais là, si c'est toujours oh, prêt, non il, non, il y a un chargement. Non, pour, il faut ouais. que ton joueur fasse un pas d'élan et si c'est trop t'es trop près d'un adversaire, il peut te prendre le ballon. C'est ça, ça c est... C est... il y a toujours un petit temps, toujours un petit temps pour donc les passes ça, puissantes. Euh, la jauge, euh, elle est d'une couleur différente, donc tu vois quand le joueur adverse fait une passe puissante. Ah. Euh, et euh, à voir si on peut désactiver ça dans les options, mais ouais. je ne suis pas sûr. Euh, mais généralement, tu vois quand un joueur veut faire une passe puissante, c'est la jauge est de couleur violette euh, et euh, il, il, c'est vrai qu'il met du temps. Il y a un petit temps pour faire sa passe puissante. Donc, euh, ce petit temps de latence, si jamais vous êtes au, au pressing, vous pouvez empêcher le joueur à effectuer la passe. Donc, euh, donc plutôt, ouais, plutôt un, un bon point sur ces sur ces passes puissantes, même si comme je l'ai dit. Euh, c'est pas indispensable. Ouais, c'est pas indispensable, mais ça, du coup, ça donne plus de dynamisme et voilà. euh, ça rend le jeu moins mou que ce qu'il est. Plus été, de euh... profondeur de jeu. Ouais, voilà, c'est ce qui manquait, hein, on va pas se mentir. Euh, en parlant de profondeur de jeu, ce qui était très frustrant dans euh, ce qui est sorti, c'est qu'au niveau des tactiques, t'avais 5 tactiques et c'est tout. Là, ils ont remis euh, les tactiques de joueurs individuels, euh, le plan de jeu, parce qu'avant, t'avais même pas de plan oui. de jeu, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça Est-ce que tu l'as utilisé Qu'est-ce que... Oui, je l'ai utilisé. Très intuitif, ah, euh, voilà, très sympa. Que, oui. Attends, attends, parce que très intuitif sur PES, tu sais que c'est... <rire> tu, tu nous tu nous, tu choques parce que c'est bah, pas leur habitude. Intu... J'ai plutôt changé mon mot. je ergonomique. <rire> voilà pour. Eh bah, c'est <rire> tu sais, très, <rire> très rapide euh, ouais. pour changer les euh, les tactiques dans le dans le menu. Bon après. Euh, moi je suis vraiment pas fan des couleurs euh, du menu d'e-football de et, et, euh, et de ce côté bleu et jaune et criard, déjà je trouve ouais. que c'est deux couleurs qui, ouais, criard, franchement c'est le mot parfait euh, pour moi c'est deux couleurs qui vont vraiment pas euh, ensemble euh, ça fait ça fait très euh, explosif, paillettes, euh, ah oui. trois arcades. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Euh, Je suis pas fan de ça. Mais Après, dans les cas, menus, ça fait très arcade. Mais c'est vrai, en fait, quand j'y pense, ça fait pas un vrai jeu de simulation. Tu vois, alors que le jeu, il se veut jeu de simulation. Oui. Mais c'est vrai que ça fait jeu. Euh, euh, tu sais quand on jouait sur les salles, dans les salles d'arcade. Euh... Euh... Je pense que, oui, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont eu, ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre là aussi. Ça. Euh, on se souvient certains PES austère. où à l'inverse c'était trop austère. Euh, là, ça, ça, ça faisait trop, trop penser au, au menus grand tourismo, euh, de l'époque. Ouais. <rire> Et là, enfin depuis quelques, c'est pas que la première bon. année, hein, mais là cette Le année, géolais, je, je, pense vraiment... oh cette année rumeur, je pense hein. que c'est vraiment, cette année je pense vraiment abusé. Il y avait une rumeur que ça ouais, changerait, trop. bon trop. malheureusement c'est, ça a pas changé. Et point. pour revenir au plan de jeu, juste pour revenir au plan de jeu, euh, oui, c'est du coup maintenant c'est très rapide de, de changer sa formation, son style de jeu. Oui, ils ont ajouté dans le, le plan de jeu les tactiques et on peut les changer en, en deux clics. Choisir si on est plus une équipe de contre-attaque, une équipe qui passe sur les ailes, une équipe de possession. Euh, et après, ton équipe s'adapte en, en fonction. Et c'est vrai que j'ai tester la chose euh, quand je voulais un jeu plus de possession avec le, le Barça euh, bah, j'ai trouvé que euh, ça fonctionnait bien et plus contre-attaque euh, par exemple quand je jouais euh, avec le Bayern et que je mettais euh, ça euh, et, et Niabri abri sur les, sur les côtés, euh, ouais, ça, ça, ça, ça a bien matché, donc euh, assez rapide pour, euh, pour changer les tactiques, beaucoup de détails aussi sur les joueurs, euh, euh, avec euh, généralement dans les joueurs, euh, c'est ce que j'avais remarqué, euh, ça dépasse jamais, mais je crois que ça, ça a été annoncé, ça dépasse 90 jamais euh, 90, ouais. exactement, ça et ça été... pour le coup c'est confirmé, c'est confirmé, okay, ben intéressant, euh, petit truc moi tu sais qui me... J'ai envie de te poser la question, c'est au niveau des menus, euh, la version ouais. qui est sortie, ça fait, en fait, ça fait mobile. C'est-à-dire que, t as, t as que en, tu as l'impression que c'est des gros trucs, as que tu vas aller toucher avec ton doigt euh, sur les parties. Euh, et et tu voyais que ce n'était pas fait pour de la manette. Quoi. Quand tu te déplaçais euh, le joystick, c'était galère. Est-ce que là, ils ont changé ça Est-ce que ça fait quand même moins mobile Est-ce que tu est, as, as dit que c'était quand même ergonomique euh, ergonomique dans le sens quand on tu rentres dans le plan de jeu ouais. euh, par contre pour les menus je vais revenir sur ce que, que tu as dit euh, non ils n'ont pas changé c'était toujours okay. énorme on ouais, a toujours des gros carrés euh, si tu veux faire un match authentique t'as le gros carré match authentique euh, un peu comme ce qui est sur la version actuelle en ouais, fait pas changé, euh, hein. et il y a juste quand tu rentres dans le plan de jeu où c'est plutôt assez euh, assez fin mais en même temps euh, ils étaient ils étaient un peu obligés quoi ouais. c'est dur de passer de à entre temps ouais. <rire> okay. Ceci explique peut-être cela. Euh, tu peux déplacer facilement euh, les joueurs sur ton, sur ton terrain euh, de manière manuelle. Euh, okay. Mais oui, tu as, as un onglet formation où tu changes tes joueurs, un onglet tactique, euh, un onglet euh, euh, par, rôle d'équipe okay. assez classique. Ouais, les rôles capitaine, joueur de voilà. couche c'est ça. ça. Ouais, tout, tout à revenu fait. À du, à du mais c'est quand même assez gros quoi donc ouais. oui euh, pour le coup euh, l'inspiration mobile je pense que tu peux la, tu peux la souligner ouais, si vous attendez pas une révolution au niveau des, voilà, des menus euh, c'est clair je pense que la révolution elle est plus de a... toute façon ils l'ont dit le travail il a été fait sur le gameplay hein. donc euh... oui. bon, bon on va revenir sur le gameplay euh, deux petits trucs Alors, après je sais pas si toi tu as, euh, as pu euh, vérifier etc mais moi d'après ce que j'ai vu aujourd'hui il y a le retour également du changement manuel et du vrai changement manuel euh, est-ce qu'il y a, après je sais pas, hein. mais est-ce qu a... est que tu as pu voir s'il y avait le retour des appels manuels Alors, ça, c'est un truc qui est vraiment. Ah Tu veux dire qu'en appel manuel, c'est-à-dire tu choisis qu'un joueur voilà, part joueur vers le haut Voilà. Oui, tout à fait. C'était bien dans la version qu'on a, on a, qu a testé. Euh, tu fais une, une passe avec. Euh, alors attendez, des fois je change, mais je crois que j'étais sur L1 moi là pour la version là. L1 et coup de joystick. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, L1 coup de joystick. Le... J'étais d'ailleurs surpris parce que j'étais pas habitué à ça avec la version qu'il y a actuellement sur la ah, bah PS5. Oui. Euh, J'ai fait. Je voulais faire un 1-2 avec euh, la casette quand je jouais avec Arsenal. Euh, et j'ai dû faire un coup de joy joystick vers le haut, euh, malon contre eux. Ouais. Et là, je vois euh, la casette, qu'est-ce qu'il fait Il ne part pas en profondeur et il part vers le haut de l'écran. Donc, euh, je peux confirmer que c'était bien une feature qui a été présente voilà. euh, sur la version qu'on a testée. Là, tu rassures. Au niveau des dribbles, alors, au niveau des dribbles euh, alors, déjà plusieurs choses. Est-ce que tu as trouvé ça euh, utile, réaliste, euh, fluide, rapide, euh, tu vois, où c'est toujours mou du genou et peu d'intérêt. Parce que là, sur la version qui était sortie, alors les dribbles, le pire, c'est que c'était très efficace, mais c'était d'une lenteur et d'une mollesse. Alors, euh... Bah, malheureusement, je vais pas, euh, je vais pas être positif sur ce point-là. J'ai trouvé ah. ça encore assez mou au niveau des, des fins de corps, euh, des petits râteaux, je les ai utilisés... Pardon, j'ai des roulettes. J'ai essayé d'utiliser ça euh, les premiers matchs euh, du test ouais. de, de à, à, à, là, à, pour la version 1.0 euh, et euh, c'était assez lent ça ralentissait mon jeu de construction enfin c'est j'ai trouvé ça rapidement assez euh, inutile euh, et je j'ai plus utilisé de dribble, euh, c'est triste à dire, mais je préfère être honnête, j'ai plus utilisé de dribble ouais. les, les matchs suivants. Quoi. Okay. Je préférais construire euh, via des passes, euh, via des appels euh, et, euh, et du, du 1 contre 1, des centres. Euh, voilà. Ok, Ouais. tu trouvais ouais, ça n'avait pas de réel, réel non, ça, non, honnêtement, euh, je, je mets un gros bémol euh, là-dessus. Ok, ok. Euh... Tu m'as dit tout à l'heure, ils ont rajouté un nouveau truc quand il y a l'entrée des joueurs, c'est euh, le plan ouais. de jeu, c'est un espèce de plan de jeu dynamique. C'est ça, euh, si vous avez joué avec à la version actuelle, euh, on a sim simplement euh, l'entrée des joueurs euh, et basta. Euh, et ouais. avant, avant de, ch de changer son équipe, on a les petites animations où les joueurs arrivent ouais, au vestiaires oui, avec... Euh, le. Ah, oui. Le, la petite pochette ouais. euh, enfin voilà euh, là ce qu'ils ont ajouté ils ont ajouté un plan de jeu dynamique euh, un peu à la manière de ce que fait la la Liga la première ligue où euh, à chaque ligne Il y a les tu joueurs. vois le joueur qui qui est présenté euh, ouais. c'est ça c'est sympa euh, d'ailleurs euh, ouais et franchement j'ai trouvé ça très sympa bien fait après comme tu comme tu l'as dit, les menus sont ce qu'ils sont, et donc les couleurs euh, ouais, sont ce qu'elles sont. Un coups, jaune bien dégueulasse, ouais, ouais. et c'est dommage. Mais euh, on soulignera l'effort. Euh, après, euh, pour, au niveau de l'immersion, malheureusement, on a le même problème. Ça, ils n'ont pas trop bougé euh, au niveau du public, ah, à savoir dingue. que plusieurs, euh, plusieurs supporters sont ouais, copiés-collés, copié et ils au sont au vraiment à, ils sont à, à trois places de ah, donc tu vois que c'est dommage. dommage, les animations sont assez raides aussi du côté du public, ouais. donc euh, un peu déçu euh, là-dessus, cela dit, euh, comment est, euh, sont, sont retranscrits euh, les stades, les pelouses, euh, je sais que ça fait débat. Oui, au niveau, au de niveau, de la, au niveau des graphismes justement, parce que ouais. euh, euh, c'était paradoxal même sur la version qui est sortie, c'est-à-dire quand tu faisais des, des, des pauses et tu zoomais sur les joueurs, c'était magnifique, tu avais des détails incroyables. Mais en jeu, c'est vrai que c'était moche. La pelouse, euh, c'était pas beau. C'est ça. Pareil, là. C'est ah, ça. Pareil. Euh... Ouais, bah, Est-ce assez... que c'est quelque chose, euh, de toute façon, qui a toujours été un peu subjectif Donc oui, euh, Là, pour le coup, je pense que chacun fera son avis. Euh, moi, je pense qu'en jeu, il y a du boulot à faire, même si tu sens quand même euh, la patte Konami euh, là-dedans. Euh, comme tu l'as dit, quand tu fais... Euh, euh, une pause et un zoom sur les joueurs euh, franchement c'est très satisfaisant ah oui. euh, c'est plutôt bien euh, d'ailleurs ce n'est que mon avis euh, mais je pense que les, quand, quand le jeu est sorti et qu'on a eu des screens de, de Messi et Ronaldo euh, zoomés est vraiment horribles euh, je pense que les gens qui ont pris les screens euh, ont fait exprès d'attendre le moment pour qu'il soit comme ça pour prendre le screen et, oui, bah oui. et ça, ça forcément c'est le jeu, jeu. c'est le jeu j'ai envie de dire. C'est le jeu j'ai envie de dire et que moi j'ai pris euh... des screens où, justement c'était magnifique dans l'autre sens. Et... Ça. Mais toi as ça fait en ça. plus des comparaisons, j'en parlais au début de vidéo, donc toi sur tes comparaisons j'ai trouvé que c'est quand même plus fin. C'est bien plus fin. Oui, là, on est d'accord là-dessus. Euh, on voit quand même qu'il y a eu un travail euh, là-dessus, euh, d'un point de vue graphique. Euh, le, le plus parlant pour moi, c'est euh, celui que j'ai fait, c'est Dani Alves, qui a en plus la même posture sur les deux ouais. screens que je prends. Tu vois clairement. Euh, alors il a changé de coupe, mais tu vois clairement le changement. Il, il est, il est, il est visible. Et en plus, la couleur, euh, le rendu du, euh, que ce soit la, la pelouse ou l'arrière-plan ou les joueurs, c'est un peu moins fade, j'ai ah, trouvé. Parce que la pelouse, elle était vraiment euh, compliqué. Ouais, aurait dit du Lego. Je trouve qu'il y a une amélioration euh, par rapport à ça. Après t'as pas pris une claque, on va, on va, on va pas se mentir. Non, y a non, de, non, pas, pas bah C'est ça. C'est pas parce que euh, je dis que c'est pas mille. scandaleux que ouais. je dis pas que c'est magnifique. Ouais, ouais. Il faut bien faire la part des choses. Pas un horizon euh... Ou, euh, ou un ou un, ou, un, ou un <rire> <Non. MDM. rire> Voilà, loin <rire> de là. Euh, mais les faits sont là. C'est mieux que euh, la version actuelle. Ouais, ça va. C'est indéniable ça va ça c'est ouais, ça c'est ça peut-être euh, pour finir pour que la vidéo soit trop longue j'ai envie de te ouais. j'ai envie que tu parles plutôt de ton ressenti parce que ça c'est clairement subjectif mais c'est je pense que c'est très important c'est-à-dire que mmh. moi dans la version actuelle je me suis jamais amusé jamais réussi à m'amuser j'ai trouvé qu'il y avait trop de défauts ça c'était trop mou trop lent mmh. est-ce que sur la version que tu as testé déjà d'une est-ce que tu t'es euh, amusé et est-ce que tu as pris du plaisir Parce que tu vois, c'est important aussi. Des fois, il y a des jeux, tu les retrouves plein de qualités, mais tu, tu prends pas de plaisir. C'est là, Là, qu'est-ce que... Voilà, dis-nous tout. Dis-nous ton ressenti euh, général. En toute honnêteté, en 4h30 de jeu, il euh, y a eu de, des moments où j'ai pris du plaisir euh, face à l'IA. Et je pense que s'ils si apportent un contenu euh, solide, ouais. euh, je... Je pourrais euh, jouer quelques fois à efootball de 2022, or euh, test euh, ouais. et besoin pour le boulot. Euh, mais j'ai surtout pris du plaisir quand j'ai joué euh, contre Nanix, euh, l'Aurélie. C'était vraiment, euh, c'était vraiment sympa, quoi. C'était vraiment sympa. Euh, donc par rapport à ça, à cette question, ressenti plutôt, plutôt positif, ouais. Eh ben, écoute, euh, c'est à ah, quand même bilan, bilan quand même rassurant. Alors on va pas rassurant, pas... mais voilà. Surtout que nous, on, nous deux, oui, on a vécu, on a pas, vécu on s'est donc du coup, euh, même si le ressenti est positif, on va toujours se méfier et attendre tranquillement euh, la semaine prochaine. C'est ça, exactement. Après, il y a quand même beaucoup moins de chances que là, ils échangent la version entre ce que tu as testé, ce que tu as capturé et ce qui sort jeudi, parce que là, ce serait quand même des, des du, oui mais oui, euh, mais, <rire> mais attention, on ne sait jamais. Ouais, on sait avec jamais. Konami, les gars, je vous l'ai toujours dit, on ne sait jamais. Et je vous ai aussi dit que c'est quand on ne les attend plus qu'ils arrivent à nous étonner. Bon, est-ce qu'on va être étonné jeudi J'espère. J'espère parce que comme tu l'as très bien dit, euh, il faut du contenu maintenant. Et ça, malheureusement, pour l'instant, personne n'a personne la réponse. Donc, euh... Eh oui, et on attendra. On attendra et on croisera les doigts surtout. C'est ça. Batao, merci. Merci infiniment. Donc Tao, journaliste, on peut te suivre sur Twitter. Le lien sera dans la description. Et tu travailles notamment pour jeuxvideo.com. Tu fais les tests de pas mal de jeux de sport. Quand vous voyez Isoké, okay", bah, c'est ce monsieur qui fait les tests. Donc voilà. Euh, merci encore. Les gars, on se retrouve du coup euh, très vite pour décrypter du gameplay en vidéo. Et ça aussi, ce sera intéressant. Allez, ciao tout le monde. Ciao, Salut Tao.